Oh. Et bonjour à tous les amis Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Mario 4DS, euh, épisode 4. Euh, ouais. Allez, on est déjà à 20 étoiles dans cet épisode-là. Ouais, je suis tout seul et on va aller voir les bouts. Je connais bien avoir peur. Oui, surtout que c'est Halloween. Non, mais c'est pas pour ça non plus qu'on va chez les poux pour avoir plus d'étoiles pour aller chez Bowser 2 parce qu'il euh, m'en faut 10 encore pour aller chez Bowser 2 et euh, c'est que Bowser 1 qui a changé c'est pour moi oui <rire> parce que pour trouver Mario il faut jouer des étoiles et, du coup il... bref on enfin, là c'est manèges manèges du roi beau il y a plein de robots dans ce jeu il y a que des robots <rire> ah oui c'est rien la casquette de Woody il faut vraiment un pour sauver. Pour sauver Luigi. C'est le très bizarre. Ah, tu vas pas laguer tout, euh, comme ça tout le temps. On hein. Bon, ouais, il vient de laguer à... à mort. Ouais. Ouais, je peux aller au manège du grand coup. Merci. je crois que c'est pas la mort. Non, l'époque, pas comme... je me souvenais que je mourais ici. Non, je pensais que c'était celui qui était à l'envers qui avait des peaux. Non, c'est vrai que c'est celui-là. Hein. Ah ah, j'ai ramassé la pièce. Ah ah, et tu m'as eu par là Non, ah, je eu un cramé dans le cul. Mais n'importe quoi, j'avais mon cou dans ton cul. Ah non, dans ton... Bon. Viens là, espèce de boue. J'ai pas peur des boues, moi, je m'appelle pas lui. Le... Ah non, non, non, non. Oh. Ouais. Mais, eh oui. Non, je vais me faire le cul. Bonjour. Le plus gros des bouts, t'es gros, tu gros <rire> Pardon, je <rire> ne pas c'est vrai, bizarre. Ok, on a fait une manège du roi Bou. On ramasse l'étoile du manège du roi Bou. On a fait une étoile en deux minutes, c'est pas mal. On peut faire plus rapidement. Je sais qu'elle doit Voilà l'étoile secrète de la cage viens on, on va sauver Luigi. Euh. Non, ça c'était. Oui bon.. si euh on n'est pas obligé de sauver Luigi pour faire le jeu à sa porte là, mais. Ah si. <dire> mais pour sauver Bowser à pitch on n'est pas obligé. S'occuper de, de Luigi, non. J'ai quand même sauvé mon frère, mais par contre, je veux pas faire le jeu à 100% donc on va pas le sauver trop fort. Euh. Ouf allez déjà penser Je ne me rappelle plus, vous fous aller. Ah si, je me souviens, il n'y avait pas un endroit où là-haut, là, on va cette... Ah, je suis pas encore fait de transformer en Mario ballon. C'est la base du jeu. Ah, non, on voit pas les... Parce qu'on voit carrément... Ouais, je... Et je crois qu'il faut aller là-dedans pour sauver Luigi. Voilà. Et ça nous emmène ici dans un magnifique. Super, j'aime la vie. La vie courante, aïe. Et je sais plus, s'il faut ramasser les pièces rouges. Je crois qu'on peut pas encore ramasser les pièces rouges. Pour l'instant. Donc on se contente d'avancer. Il faut aller par contre. Ouais, donc pour ramasser les pièces rouges, il nous faut Luigi, Wario. Mario. Une casquette, aussi. Et Je suis gouré. Bon, c'est à peu près au même endroit. Euh... Enfin, c'est pas à peu près au même droit C'est au même endroit où il faut aller. À peu près, t'sais. Ouf. Donc là, il faut aller où En face. Ah non, où il y a une pièce rouge, j'imagine. Il a plus de pièces rouges, oui, c'était bien ça. Ok, j'imagine qu'il faut pas prendre cette porte. <rire> oh putain, c'est un troll, le bourg en face de toi. J'imagine que c'est cette porte-là. Ouais, il faut suivre les pièces rouges, exactement. Et là, normalement il y a une dernière pièce rouge là-dedans. pas c'est l'ouïdg non mais il y a un truc là ouais, il y a un truc on oh, va c'est l'étoile ou non viens, on ramasse pas je fous. Ouais, attends, on ramène sur l'étoile on s'en fout et voilà non c'est comme ça qu'on va sauver je vous dis je crois Sans on s'approche du miroir je crois qu'il y a un truc qui se passe. je Ah euh... Euh, bon Oh <rire> par contre c'est normal que je vois là ah ouais, dire ah oui il faut battre au niveau de son miroir c'est vrai je c'est bien lui je pour et je suis Luigi en face C'est comme ça que combat Ok, <rire> on débloque Luigi le sauvetage de Luigi. Ah bah voilà, j'ai retrouvé. Ah, ah il cresse des boules de feu. Ah, j'ai ramassé toutes les pièces, c'est chier. Bon, viens ici, on va arrête de te cacher. Wesh, j'ai fait quoi cool. là Voilà, c'est un épisode spécial à louis Oh non, ah, t'es là-bas. Ah, je va vite. vais j'aurais par T'es battu, je t'ai battu. T'es battu. Il y a Luigi il y a des arrières Luigi, des arrières petits Luigi. Il Luigi, il Luigi Allez, ramasse la clé. Il n'y a pas de clé dans le coffre, tu dis. Et voilà, on a sauvé Luigi, bah, pas pour l'instant, mais t'inquiète. On va sauver Luigi, mon gars. Après, on va sauver Wario. <rire> Ce sera avant. On aura tous les personnages durs. Putain non, je vais peut-être sauver tout le. Mais wesh je... c'est bon là les agressions là ça se fait pas oui mais c'est bon Bon finalement on va sauver tous les personnages comme ça on a beaucoup plus d'étoiles voilà on ne peut pas Wario parce qu'il y a une grosse De côté ok je suis un pro player Oh euh, non mais non Ah ah ah t'allais pas voir comme ça hein Il pense en Luigi Luigi glisse trop, mais c'est pas grave. On aime quand même le petit, le petit frère de Mario. Ah, c'est bon, ça va voir, on voir. T'as sauvé euh, Luigi. Ouais, on a sauvé Luigi. C'est la première fois que je le sauve, je vous dis. J'ai tiens de le dire. Mario, c'est bien après qu'on le sauve, Luigi. Tant que tu... Allez Luigi, on va aller dans ton manoir peur je sais pas si ça te fait peur, mais ici on, on, on affronte le roi Bou avec Luigi. Ça passe quoi? Je, je vais voir en off parce que ça, j'étais pas dedans. C'était moins Luigi. Normalement, c'est bien que les les fantômes avec des coups, des coups comme ça, mais oui, on n'a pas eu d'étoiles. On a sauvé Luigi. C'est et c'est déjà ça. Sauvé l'outil, c'est cool. On a un truc là, Team, Wario, on s'en fout, hein. c'est qui Wario hein Je connais pas, je connais pas Wario. Moi. Allez, on a cette de... <rire> c'est stylé. Oh non, mais là c'est complètement abusé, comment je... Ah mais non, mais je peux pas. Ah mais là, ce truc là, il va être complètement abusé, bon ben, là, on peut plus faire la technique sur 64, on est obligé de traverser ce champ de livres, je me rappelle que c'est tu sais quoi alors. là, c'est ça, c'est ça. Bon, ben, ça, ça, non, pas ça, oh, ok, bon, c'est simple, coup de poing. Soit il y a un indice quelque part, mais c'est bon, on va merci, Charma, cette étoile, et au revoir, hop, une étendue en deux secondes, eh, c'était plus ça, ça va être quoi là <rire> mais. Oui. un épisode assez long, mais euh, avec plein de trucs à l'intérieur, ouais, c'est bien sauf gardons, c'est très important de se garder c'est pas que tu fais le du coup le LRFZROL le... ouais, il est vraiment un lien ouf, il n'y a plus de... ou le... EW Ezriol putain W c'est ça... Enfin, pas de quel je hein. euh non, on va pas faire les 8 pièces rouges je pense pas que ça, ça sera... on un... va ouais, tout de suite hein on va les faire au début oui allez ouvre la porte voilà c'est bien ouais tu mmh. ou es trop nul alors il y a un truc très important à faire c'est rapidement mais vu que lui fait pas des du d'humeur je fais ça <rire> voilà ça se, trouve... ça se trouve attends, je vais faire ça d'abord parce que j'ai plus de vie enfin, non, plus de... et on rentre là dedans voilà comme ça je tue le bout voilà comme ça ils nous font plus chier et on a une autre étoile ici ça va être beau ah mais il me voit pas si ouais, je suis j'ai bien fait tuer le bout voilà ouais y avais. et voilà L'étoile, elle reste à l'intérieur. Mais oui. Allez, dans deux secondes, allez hop là, c'est parti, hein. Détenons deux secondes. N'importe quoi. Non mais vraiment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est la première fois je vous dis. C'est la première fois que ça, je vous dis. Non mais vraiment, c'est vraiment la première fois où il y, y a un truc. Bon, si on prend la toile d'ici, il hein, y a j'ai pas parlé à Todd dans la salle de mini-jeu avant de bloquer Mario. Il y a quoi d'autre Il y a le Big Boo là-haut. Putain, on tue que des gros bouts. En fait, c'est pas des gros bouts. En français, c'est des rois bouts, mais en anglais, c'est des gros bouts, en fait. Ouais, c'est dur parce que dans ce jeu, de toute façon, il y a le roi Bou lui-même qui a prisonné Luigi. En foireax Et je rappelle que c'est Luigi qui l'a tué dans une dimension, hein. De ça, bon, euh, là il n'y a pas de euh, truc extraordinaire pour arriver au bout. Hop, on fait ça. On retourne dans le euh, truc ludi. Non, j'ai rigole. Ah, mais faudra retourner dans le truc que je Si t'as envie de faire à dedans, faudra y retourner. De... Ça, c'est cette attaque. Il n'y a rien de vrai pour battre les fantômes. Non, les fantômes. Voilà, il n'y a rien de vrai. Et... Et voilà, il mort. Alors là, avec Luigi, ça va être abusé pour monter là-haut. Putain, ça fait à peine 13 minutes. J'ai des étoiles, plein d'étoiles, et j'ai sauvé Luigi. Mais non, mais n'importe quoi. <rire> ah, il fallait euh, du challenge. Et là, t'as dû s'abaisser à plus sur un ah, bon là-haut. Voilà, là <rire> non, mais ça Ah Non, mais là, j'enchaîne les étoiles. Incroyable. Je <rire> suis une autre, mais Oh, je me barre d'ici, c'est moi bon, j'ai tout fait. <rire> oh non, j'ai pas fait une pièce rouge. <rire> Ça a rien de pièce rouge. Qui fait des pièces rouges dans Mario Les en <rire> Parce que moi, suis pas normal. <rire> Ça pète. <rire> euh, non, non, non. Pour bah, en plus, dans ce jeu, il faut savoir que ce sont des étoiles en plus, on est d'accord. Voilà. Donc, euh, on fait, une, une fois, on fait une jeu. Majestueux il est pas majestueux mais c'est pas grave. Ah ouais le premier Big Bully, big big, big big Bully. Bah on va faire le Big Bully de Bobby euh, d'abord. Pourquoi on a une casquette Mario Pour voler. on a une casquette Mario pour voler. Et tu vois comme ça, bon. Mais non J'ai cru j'allais mourir, mais l'outil J'ai dit, oh non, non, non, non, moi je me croche, hein ah, Je me suis chargé, on Non Non, bah tant pis. Je suis Mario. Ouais. Oh, en Mario. Ah Non, laisse-moi tranquille, le moche. Mais comment, ça, euh, comment tu peux me shooter dedans alors je t'ai shooté dedans Tu m'expliques Combat oh, lourd. Ah, non oh, Pardon, <rire> oh, j'ai crié. <rire> je suis pas mort. Ah, bravo ah, Je vais mourir. <rire> si ça, je meurs en plus. Oh merde, putain... Mais si, j'ai fait qu'une seule étoile ici Bah écoute, on va faire plusieurs étoiles Let's go Here we go Allez, c'est parti, on vole <rire> Avec Luigi Luigi It's my brother Non, <rire> c'est bon... Ça veut dire que Mario, c'est son brother, quand même... Non Luigi Wouh J'adore qu'il euh, donne sa capacité à Mario et... Euh... Mario, bien sûr. Mario est trop gros pour faire ça. Putain Mais je dis qu'il est trop gros, mais l'oucher, c'est grand <rire> Gros porc. Non, non, non, non, non, non, non, non. Il jamais vu yeah <rire> Il m'a jamais vu, du coup, il s'est dit, ah, c'est le frère Mario, tu veux le vôtre. Ah Wouh Wouh Ouais, mais frère Mario est un peu plus Non, non euh, Papa. Ah, je te mets là-dedans. Ah tu vas mourir tout seul. Wesh T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. Pourquoi tu fais pas comme dans la version 64 Mais tu crèves tout seul, putain Mais meurs ma Non, t'as pas le droit Luigi de mourir Non Bon bah voilà, il n'y a plus d'étoiles. Il n'y a que des morts. Mais non, Luigi, t'as pas le droit de mourir droit de faire ça Luigi, t'es trop nul pourquoi on perd de la vie à Max Et puis pourquoi on ne pas comme dans la 4 Non mais il va mourir. Mais ouais, mais là il tombait comme une pierre Incroyable. Oh, bon c'est bon, je vais plus faire ça, sans dire. Même ça je vais pas y arriver, tu vois. On parie 1000 euros que je vais pas y arriver. Déjà je joue plus les pièces, c'est cool. Voilà, bon voilà, bah, si, c'est quoi on... C'est l'étoile la plus simple de ce jeu. <rire> bon j'ai réussi quand même pas mal d'étoiles, quand ouais. même. Il n'y a pas beaucoup. Bon, on sort du niveau de feu, c'est pas la peine, hein. Luigi. Euh, on est d'accord. Hein. Ouais. J'ai pas encore fait ces, ces niveaux-là, donc on va les faire. Ouais, j'ai fait le truc du roi Boo avant de faire ces étoiles là. Et incroyable que je, je suis con. Oh, oh, oh. Mais c'est incroyable que ce que je suis fort, putain. Mais je suis fort et con, c'est pas la même chose, tu vois. Mais merde, je faire ça sans toi, la tornade, tu sais, ça. Ouais, Mais en plus, j'ai vu plus haut que toi. Alors, je suis sûr. Attends, attends, attends. Je vous dis, c'est trop abusé. la triche, j'ai l'impression. Attends, attends, j'ai envie de un truc. J'ai envie un, un truc de C'est vrai qu'il me tue. Non Mais laisse-moi tranquille, tu vois, tu m'as fait enfoncer dans le sable. C'est trop méchant, et la tornade me prend avec elle en plus. C'est trop méchant les mascades. Je les déteste. Et puis là, on a plus le contrôle avec la tornade, genre normal. Je suis sûr que si je fais ça, je peux y aller. <rire> Mais carrément en plus. Ah, il a abusé de Wooji, bah quand j'ai sur le truc, c'était grand grande Je l'ai pas touché. Il n'y a pas eu d'animation comme quoi je l'ai touché, c'est bizarre. Mais <rire> c'est juste, et des fois c'est pas juste. Alors ça, <rire> alors ça c'était des pizzer, par contre. Mais wesh, mais c'est quoi ce délire Wooji a une grosse Xbox, de mais attends, je serais plus obligé de sauter. <rire> non mais... J'étais même pas sur son étoile, ils m'ont dit, oh, ok c'est bon, tu là. Ok, s'il faut faire moins d'efforts pour avoir une étoile, c'est euh, un peu bizarre, quoi. Comment je suis monté dans le niveau, ah, aucun réflexe aucun réflexion, encore plein de temps. <rire> j'ai un 26 étoiles, hein, attention, j'ai peut un... le <rire> tout, le buzzer aujourd'hui, hein. avec Luigi, <rire> avec Luigi. D'ailleurs, comme, comme quoi Yoshi, a pas de main, mais c'est y'a de main. Franchement, <rire> <On se rire> d'ailleurs, <à cœur>. parce <rire> ah, que comment il ferait, hein, <rire> tu vas me dire, jouer à basket ou je sais pas quoi. Et je fais avec sa langue. <rire> non, mais je dis ça parce que euh, Luigi, euh, Yoshi, c'est sa langue en fait. Et pourquoi Luigi ne peut pas faire des robots d'immunion parce que c'est le frère Mario quand même. Il est frère Brodet. Alors attends, attends, je vais essayer un truc, c'est dangereux. Mais putain, mais, mais Luigi, le meilleur perso, ça y est, j'ai trouvé. Ah mais en fait là l'épisode va s'appeler Louis 64. Louis <rire> 64, hein, 64 mon gars. Plus besoin de faire des romans que Louis dans Mario 64. C'est bon qu'on a le jeu 64. C'est bon. C'est bon. Mais bon. Oui bon oui c'est pas les mêmes trucs. Blablabla. Voir Luigi volant hein, c'est drôle. Mais, mais putain je n'en bute, bute 3 avec la tête. <rire> c'est normal ça Non. <rire> ça, je suis pas obligé de monter sur le plié. Enfin, cest y oui Si je monte sur le plié... Sinon, je crois que je monte pas sur le plié... Je prends pas assez d'auteur et je meurs. <rire> et puis, je crois pas si je monte pas sur le plié... Mais je suis un pro, oui wesh cest <rire> un truc... Oui, si je monte pas sur le plié... Attends, on fait quoi, là Ah, ah, ah t'en pensez à Luigi qui... Qui vaut tout le temps ils ont mis un bloc à Aerox. Oh les filous. Mais c'est abusé, je suis monté là sans faire du robot des de robots d'hiver ou je suis de quoi au caisse. Mais par contre, Goomba il m'a tué et il est mort en même temps. <rire> comment c'est possible ça par contre dans ce jeu, il faut tout le temps. Les, les monstres, ils meurent. mais Ils te tuent en même temps. Comment c'est possible de faire ça Les Goombas c'est des super-héros Enfin, pas seulement les Goombas, oui. Un super héros, ça meurt pas. Et c'était héros euh, qui s'est sacrifié, parce que là c'est n'importe quoi, il m'a touché alors que. Alors je l'ai tué. <rire> Incroyable! Il s'est sacrifié pour. Euh, sans le vouloir, je pense. C'est <rire> le jeu, il a dit non, tu meurs! Bon, bref. Enfin, L'épisode va s'appeler Luigi64. <rire> ah non le tour de Luigi quel tour <rire> ah, le tour, Luigi 64 mon gars allez hop là wouh oh parce que là depuis à l'heure, j'ai en train de jouer avec Luigi et ça fonctionne <rire> bon par contre si je prends une casquette Mario il n'y a plus la capacité de Luigi parce qu'il devient gros <rire> bon excuse moi mais Mario mais c'est vrai qui hein. est le que tu fais toi Genre là, je suis obligé de sauter n'importe quoi, je enfin, pas oublié. A euh, peine j'ai sauté, boum, j'ai attrapé les toiles. Alors euh, le truc du, du désert, euh, on a enchaîné les étoiles c'est incroyable. Et là bah, j'ai envie de faire Je J'ai pas envie de faire les, les trucs des piliers, parce qu'il faut Mario en fait, ce truc pour les piliers. Bon technique je dis oui, il faut Mario mais j'ai dû savoir comme ça et c'est bon. <rire> je vais alors les piliers non, je rigole, quand même pas. Mais ce pilier-là, jusqu'à ce pilier là-bas, euh, facile. Facile. On part avec la Tornade. Hein. La Tornade, ça, ça se contrôle pas. Bas, je sais pas comment on contrôle dans ce jeu Il 64. Je crois, dans cette version, il faut juste marcher dessus. Mais <rire> là, je vais faire Air Rock, en fait. Quoi. Non, si tu peux pas, on va rouler avec les en fait. Bon, non, oui. Ah, mais c'est ça, 4 piliers de la fois, ça Air Rock. Non, je ne demande pas y aller sur le bord et taper dans le bloc avec l'UDI. Mmh. Avec le bloc, non, c'est juste pour faire des décorations. Je pas pourquoi ils l'ont mis un... Attends, attends, attends, attends. Déjà, si je pouvais faire des romans enfin mur, ça un peu plus simple. Voilà. Mais bah, j'ai un mur, de quoi je parle moi encore Je fais ça avec l'UDI et c'est bon, oui. Attends, je peux le faire avec... Ah non, tu vois, dans le simple mouvement tu peux pas le faire évidemment, hein Bah oui. C'est vrai, ce je pense. Oui, je pense. Non, non, Luigi, Luigi, qu'est-ce que tu fais Ah, je peux faire ça avec eux Un peu de gosso Bah putain, Luigi, il est abusé ouais Je, je cherche si tu fais ça. Ouais, j'y non tout Doucement, sans possible. Incroyable, je vous le dis oh, Meilleur part, que je vais jouer tout ce qu'elle vous dit, jusqu'à 60 étoiles, je, je te le dis. Je vous c'est le meilleur personnage. Par contre, là, je vous dis, je vais vous, vous c'est le meilleur personnage pour faire des trucs. Ah ouais, ouais je te le dis. Oh, les coups de poing que je lui donne à Ayroc, là. Putain, pas besoin de faire les piliers de la fois. je suis content. Putain, j à faire l'étoile de mon dé sans faire les piliers, bah, c'est beau. Mais oui, je vous il dis, a de de Louis <rire> c'est le meilleur personnage! Je vais pas arrêter de le dire jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai rien à foutre! Allez! Ah bon, bah, bon. Ah, il y a pas droit de se faire écraser, lui, je suis le hein. dire! Meilleur perso. Ouais! Allez, au revoir! Ah, oh, que je l'ai gling, gling oh, mon dieu! Ah, on me l'avait jamais fait celle-là! Luigi, il vole! Ah, mon dieu! Ah, bah, hé, un bug de temps en temps, c'est pas grave! Je vais attraper les toiles directes! Allez, vous, remballe! Incroyable! Ah, je m'adore! putain! C'est quoi ce fou oui? Par contre, désolé j'ai gré comme un teint, mais. Ah, c'était énorme! C'est quoi la vie Je <rire> suis tellement... Je suis tellement bizarre Tox, Box, quoi Pourquoi Mario pour ça Oh mon dieu Ah c'était la meilleure celle-là J'ai envie de la refaire en off Ah c'était trop marrant oui. J'ai fait un très beau tour et un rock qui me dit un truc pendant que j'attends de voler <rire> je suis sûr que la possible à faire avec euh, le roi bonbon, bossy oh, C'est pas contre contrôlable ce truc. Non, non, non. Normalement, c'est comme ça qu'on fait. Moi, j'ai déjà eu C'est quoi C'est pas un truc aquario ce truc oh Putain oh, oh, oh. Ouais, Il fallait mourir encore. C'est fou. Bon bah, bon, bon, bon. c'est, c'est ça. C'est un truc avec quoi Bon bah, bon, bon, je sais pas. C'est quoi les autres Vous êtes dans ce niveau. Parce ce que j'ai jamais fait ces étoiles en fait, mais il y a une autre étoile dans la pyramide. C'est quoi comme étoile Non, je parle à tauge. De... ça, je vais lapins. Ah, mais là, j'étonne, en fait, ici, moi. Ouais, tu vois. Ah oui, mais ben oui, ça a 12 étoiles de truc. Non, normalement. normalement ben, ouais, Vas-y, fais apparaître encore plus loin, elle dit. Enfin, c'est des apparitions japonaises, ça, je crois. Mais bon. Ça plus plus faire Oh putain, j'avais plus de visage en hein, arrière-plan, putain, c'était effrayant, wesh! <rire> Je lui dis qu'il vole alors que. Ah <rire> Je vais aller voir Bowser, bon, viens, on y va! <rire> Je vais affronter! va aller voir Bowser, c'est bon, on y va, oui! C'est bon, on y va, allez hop, on va, on va aller voir Bowser! J'ai dû terminer les étages avant! Bon, ouais, en pire, on va dire que c'est bon! Ok, oh, Pff, je pose. Hein? Mario aime le feu. Donc je dois avoir Mario. D'accord. Oui. Putain, je voulais faire full Luigi 64. Non, oh, bon, on va s'arrêter là. Non, j'y gueule Non, mais je dis, viens, on s'arrête là pour que l'épisode ait du sens. Bon, faut que je prends Mario, je prends une casquette de Luigi faut je prends crois pas qu'on puisse si non on va pas un truc on va taper mario mais si une casquette de l'ouji je la prends <rire> ça ça reste le sens louis 64 mais c'est au début on a commencé avec mario quand le sens, <rire> Tain, pourquoi il nous faut mario pour faire cette loot là j'en ai pas besoin de mario mais ça sert rien ludio aussi pour la queue Bosa. donc qu'est ce tu qu avec mario qu'il fallait plus des que d'un version normal. Bon. Ah oui, il faut avoir 21 une toile, Là les alligators, pourquoi tu fais faire la technique du lapin Parce Il y a pas de lapin. <rire> C'est tout court comme question. Il y a Luigi. Dans ce niveau, <rire> je crois que Luigi nage plus vite que les gens, que les autres. Mais franchement pour Mario, je crois qu'il nage plus lent que les autres. Ah bon bah voilà, ça <rire> fait un point faible. <rire> dit mais marie on vous dit en fait allez mario on y va en nage, en nage, allez allez mon frère j'ai plusieurs frères hein. allez allez mario on va aller chercher les toits une et on s'en va d'ici ouais, ouais ouais, je fais pas ce niveau hein. vous avez rêvé moi ouais ouais vous avez rêvé l'origine c'est pas possible j'ai demandé avec mario soit là Mais oui, c'est je euh, c'est chaud une casquette. <rire> quand il y a quand même des bols ici. Et puis aujourd'hui <rire> ouais bon, c'est pas ça. Ah on y a le switch switch pour monter sur le bateau de Bowser. Voilà. C'est un bateau c'est un navire. C'est un navire non c'est un sous marin voilà qu'un navire mais, mais ouais, hein, c'est vrai que Mario il saute à 30 km. La voiture de bougie, allez hop, en oh, bas, une étoile en plus. C'est chacun qui est bizarre, hein, c'est une étoile en plus pour aller au euh, de, de Bowser. Oui, ouais, parce qu'on on, on fait échouer le sous-marin de Bowser, et du coup, euh, il n'y a pas de casquette bougie. Non bah ouais on est obligé de faire des trucs de bazar avec Mario ou Yoshi parce que après ça nous donne cassette Mario Mais c'était quoi ça Mario Bah oui je t'avais dit que Mario était nul c'était Mais avant là le feu nous faisait perdre combien de points de vie d'abord Avant le feu nous fait perdre deux points de vie et là non on fait perdre 3 pensant qu'on met assez vite dans le feu Attends, ça sent musique La technique du cœur Attends, attends, je descends. descendre. Pourquoi il y a trois goudbas normalement et c'est un moche ici Ah, on va plus La technique du cœur. Ah ça marche plus Ah oh, c'est mieux. Du... Il rien qui lâche. Est... La technique du cœur, marche plus. Du coup, les semis d'environ, ils font quoi Tricher vu ça Attends, je vois rien, là Ah, voilà Il fallait juste avancer tout droit, et c'est bon. Oh, c'est quoi cette caméra Non, mais là, je vois rien, en fait. Attends... Ah, j'ai tourné la caméra comme ça, ah, bon. je peux aussi On va pas voir, c'est plus du coeur, ça marche pas, ça c'était classe, pas contre, grand Papa il dit putain, mmh. Et maintenant c'est Mario qui prend la Mario et Luigi 64. Non, parce qu'au début, genre c'était Mario, ok, mais après, ceux qui veulent la vidéo, c'est Luigi encore. Hein, Lui, ça avait juste à nous sauver, et puis c'est bon. Oh je vais faire 10 euh, points de vie là. On a des pièces partout. Hein, parce que... Oh, et heureusement d'ailleurs, c'était des assez qui dans la vie. À part un cœur de temps en temps dans le donc. Sinon, on... des pièces. Pourquoi ils ont pas fait ça dans un DC dans Mario DC genre genre fait comme dans Zelda. C'est-à-dire un cœur qui se bouge. On, on fait comme dans Zelda, Zelda. Zelda. Oh là là là là, je vais tomber, je vais tomber, attention. Ah non, ouf. Ouf. Wesh Mais wesh C'est quoi cool, ce délire voilà, euh, ouais, non Je <rire> rien NON <rire> Galme pas comme ça, oui. Attends, ça va me saouler, ça va me dire. Allez, boisard, amène toi Je suis là, pourtant, tu... Euh, non Restez poli, s'il vous plaît euh, Qu'est-ce que t'as dit, Mario Euh, j'ai rien dit. <rire> ah, ah, je te bats comme dans le film euh. Ah non c'est vrai on peut plus faire comme avant. Hein, 64 DS c'est obligé de tourner autour de lui. Mais arrête de téléporter. Arrête de téléporter. Téléporter. Téléporter. téléporter. Oui il crache des goûts de planèche là. Qu'est-ce que j'attrape. c'est mal fait putain. Putain. Allez, hop. Mais putain n'importe quoi. Ah oh, je peux plus passer à travers. C'est nul. Et voilà, je suis mort parce que hein, c'est ultra précis. Et là, il marche dessus, donc je suis une Vas-y, je vais bowser et après c'est ouais. la fin de la vidéo. Mm -hmm. On a fait 10 étoiles. Pas mal. Ouais Pardon. Mm -hmm. Mais Mario Tu l'avais là Pourquoi tu l'as pas attrapé sa queue putain. Mais... Mmh, putain Ça ne touche pas Pourquoi Pourquoi ils ont changé les collisions de Bowser Putain C'était bien avant mmh. Je vois rien, mais putain, mais je l'avais, putain. Mais laisse-moi prendre ta queue, putain. Oh là là, tu casses les couilles de jeu là. Voilà, hop, c'est un bon pour bon, nous. La caméra, qu'est-ce euh, qu'elle fait dans le sol aussi? On voit rien, ah, puis il a pas de vie ici là. C'est mal fait putain. Oh putain Mario fonce comme un dingue et du coup t'attrapes pas sa queue. On pas faire comme dans les 164 et l'attraper au vol. Non 164 bon c'est bon. ce que tu racontes. Ah ah ah casse ah ah ai marre de faire ça, ah ah ah sa queue. Content. <rire> C'est oui, qui doit être content d'avoir été rattrapé par sa queue. Ah bon. <rire> ah. Ne prenez pas sérieux ce que je dis. Pas vrai, ce que je dis. Oui Donne-moi ta queue, Bowser J'en ai marre, celle de Pitch. Bon, <rire> pas... oh, mais t'es bizarre, Mario. Non, pas ma queue les spectateurs ils vont dire mais qu'est-ce qu'il raconte encore hein. Voilà ta mère <rire> Ça va être quoi cool, au final Ça va être une catastrophe au final, ça va être beau. Voilà donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais pas mettre d'intro parce que ça, sinon ça va être un peu trop long. Voilà, je vais tout de suite. Voilà, je veux, je veux faire maximum à chaque fois dans mes épisodes, j'arrive pas à taper. Comme ça voilà c'est bien 40, 50, 60, 70. Au moins 4 vidéos par jour. Et du coup en 4 vidéos j'aurais terminé le jeu parce que je ferai euh, euh, machin 10 étoiles, voilà. Prochaine vidéo. Donc on va s'arrêter là, merci à tous d'avoir euh, regardé cette vidéo de ce que à très bientôt, j'ai mis bizarre de Superman, c'est où je donnais jamais envie.